Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai appelé un ami tout simplement parce que je ressentais qu'il en avait besoin. Euh, J'avais vu un post sur Facebook où il annonçait que sa maman et son conjoint avaient eu un grave accident et juste poster un petit message de soutien sur Facebook, ouais c'est sympa, c'est bien euh, mais à un moment donné j'ai ressenti en moi le besoin de lui parler, de l'entendre, de l'écouter de lui faire savoir que, que j'étais là. Voilà, je l'ai fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas son numéro de téléphone. Je lui ai demandé de me le donner par Facebook et je l'ai immédiatement appelé dans la foulée. Vous savez, ce sont des choses que, que j'ai apprises au cours de ma vie. C'est quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, souvent, on remet à plus tard hein, la procrastination, surtout dans, dans, les, liens, euh, dans les liens interpersonnels. Avec ceux que vous aimez, famille, amis, ou même relations. On peut aimer des gens qui ne sont pas spécialement des amis, mais tout simplement des relations. Et parfois on se dit, ah, il faudrait que je l'appelle. Mais non, il faut que je l'appelle. Faites-le maintenant. Et nous ne trouvons pas d'excuses pour ne pas les appeler. Je l'ai appelé, ça a été un moment extraordinaire. Euh, voilà, ce sont des moments où on se rend compte qu'il y a des moments plus importants que passer 10 minutes à développer un produit, que passer 10 minutes à faire un travail pédagogique, ou à développer ses affaires, ou, euh, voilà, ou à vendre quelque chose. Il y a des choses qui sont tellement plus importantes qu'une vente qu'on peut, elle, faire peut-être 5 minutes, 10 minutes plus tard. Euh, écouter son cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose que, qui est super important, que j'applique au quotidien. C'est quand je ressens le besoin d'appeler quelqu'un, je n'attends pas, je le fais. Bien entendu, pas si c'est 1h du matin, hein. Mais voilà, faites-le, vous verrez ô combien ça fait du bien et ô combien ça vous énergise pour le reste de la journée. Le reste de la journée, voilà. Franchement, faites-le, écoutez votre cœur, ne vous dites pas, je le rappellerai plus tard, évitez les regrets de dire, ah oh, j'aurais dû l'appeler, ah oh, j'aurais dû le faire, faites-le. Ça va vous-même vous énergiser, outre celle de la personne, ou l'énergie de la personne avec qui vous allez passer du temps. Ça en vaut vraiment la peine, ce sont ce que j'appelle des moments d'éternité. Allez, faites-le et je vous dis à demain. Ciao.